Incision Moins d'une heure. Voilà, ouais, tu vas. On sort en salle 4, s'il vous plaît, on sort en salle 4. Ok, vous me faites descendre mon abcès, vous ne voulez pas l'endormir, il attendra aussi. Ok, vous me faites descendre mon abcès. Alors, résumons-nous, la facture est copieuse. Je dirais l'amputation, je, oui, la je la passe la, là, il y en pour une demi-heure, chez Alice. Oui. Vous oui. Oui. Vous oui. Je oui. passe à travailler sur trois sols. Mais pourquoi sur trois sols à 4h30, demie, dis-moi Moi, mon métier, ce pas de dire non à une mauvaise organisation. Mon métier, c'est de faire mon métier de médecin anesthésiste, c'est tout. Hier, j'étais dans tous mes états. Enfin, je peux dire qu'hier, c'est affreux. C'est gravissime. Quelquefois ça pète, quelquefois ça pète pas. Variable. Il y a eu une euh, voilà, succession de tensions, on va dire. Et ça nous a conduit à programmer euh, une intervention au sens un euh, donc oui j'attends l'audit avec impatience, ah oui. non pas parce que je crois ah oui. non, pas parce que je crois en euh, voilà, la capacité extraordinaire de l'audit de tout changer, mais parce qu'aujourd'hui on ne peut rien faire sauf attendre l'audit. Donc du coup je l'attends. Je suis sûr que ça changera rien. On verra.